S'amuser, normalement on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, c'est ça l'âge de l'académie, on veut gagner, on va tous nous montrer qui on est ensemble, on a Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération, Et salut les astraliens c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour un deck vendre. Alors c'est la troisième vidéo de la journée vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fout de ces journées pour le moment eh bien, pour le moment, je ne travaille pas. Donc, je vais vous dire je vends mon deck Farstar 13 euros. C'est que des prix de transport, sinon, c'est donné. Voilà. C'est donné. Donc, je vais vous dire il sera sous Slim, bien sûr. Alors, on a Morel. Noir Farstar, en commune, Tristar Mandraig, en anglaise, bien sûr. Cloche Muguette Farstar, ange de loyauté, cloche Muguette Farstar, ange de loyauté, <coughs> Morel Noir Farstar. Rode Farstar. Trickstar Candina. Rode Farstar. Licorice Farstar. Candina Farstar. En français, c'est cette fois, hein. Licorice Farstar. Morel Noir Farstar. Mandragor Farstar. Narsibis Farstar. Mandragor Farstar. Candina Farstar. Ange de Loyauté. Lycoris Farstar. Tonneau secret en commune. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de cartes qui code, c'est pourquoi. Lumérisation. Lumérisation. Réincarne-fouet Farstar x3. Donc euh, carte cadeau. Ça peut être utile. Tonneau secret. Réincarne Fouet Farsta. Réincarne Fouet Farstar, Tonneau secret. Carte cadeau. Carte cadeau. Arène de lumière Farsta. Fusion, Farstar. Cessus de diabia enfin, cessus de diabia. pourquoi Parce que ça augmente de 500 fois l'attaque, et à chaque fois que vous détruisez un monstre, ça augmente vos points de vie, donc à chaque fois que vous augmentez les points de vie, le combo Farstar fait que ça fait pas mal. Laurier magique, Farstar. Laurier magique, Farstar. Celsius of the Dadga, donc c'est Dadga, euh, voilà. Scène de direct Farstar. Arène de lumière Farstar. Rajeki, Rajeki qui vous dit ban. Hein? Après, douce guitare du groupe Farstar. Ange ou Farstar. Bella Madonna Fastah. Bella Madonna Fastah. Chauve-chat noir Fastah. Chauve-chat noir Fastah. Chauve Divar Ridiz Fastah. Divaridi Farstar, Carré Carla Farstar, Floraison Farstar, Floraison Farstar, Floraison Farstar, et après sorcière digitale farstar. Mais vous n'avez pas que ça. Ça c'est le deck en lui-même. Donc, j'ai prévu qu'il sera envoyé dans sa boîte un peu défoncée. Hein Je vous montre. La boîte, elle est un peu défoncée là. mais Voilà, il sera envoyé dans la boîte. Et vous avez donc euh, le side deck. Avec Dauphinel Farstar x 2. Konokai Naya Shuyaki fois 1. Lancier Cupidon, fois 5. Aéropté 3, fois 1. Demoiselle d'érable, Tragédie d'espiane. fois 3. Orbitaël, Chevalier étoilé, fois 3. Et encore, Aérophé. 3 x 4. Et un petite transformation céleste, voilà. Donc, tout ça pour 13 euros, en sachant que le deck est sous libre Voilà, donc, ça sera par PayPal. Donc, comme je ne peux pas le publier sur Facebook, j'espère que vous allez le publier sur Facebook, hein. Moi, je le publierai sur euh, Twitter. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la Team Astral du Video. Allez, ciao tout le monde